Ouais donc je disais poker c'est un espagnol en fait que je connais depuis très très longtemps sur un jeu qui s'appelle Warren. Oh là là fais gaffe ça arrive ça arrive ça arrive en D'où le fait qu'il est venu liker le petit. J'arrive pas à parler en même temps que je me fais sodomiser par les Non non Clément Clément Ils vont me doser Clément Non C'est qu'on va... Là, ça va être le 53ème. Donc... Euh, euh non. <coughs> Donc Dosh qui Et vas-y, et vas-y, y des... Oh, oh non <rire> <rire> Le défi de Spartiate pour... Euh... <rire> bon, on va recommencer cette petite intro. Alors bonjour, je m'appelle Dosh et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ainsi que sur la chaîne YouTube de Forest 91HD. <rire> Là où on va voir un défi de Spartiate un défi DE SPARTIATE Et pourquoi DEUX Vas-y explique-nous Dosh pourquoi DEUX Puisque c'est un défi qui est réalisable seulement à deux. Exactement, et pourquoi à deux Parce que... bah à trois ça compte pas. <rire> <rire> Non, parce que euh, tout simplement en fait, euh, vous faites les défis tout seul, c'est pas drôle, et vous les faites à deux, bah vous voilà. Si vous, vous jouez avec un pigeon vrai. comme avec moi, bah c'est plutôt pas mal. Si vous arrivez à trouver un, un petit pigeon comme Dash 69, c'est plutôt pas mal. Eh, c'est 59, enculé de fils de pute J'ai dit quoi, 69 Ouais C'est plutôt pas mal le 69. Entre Lyon et, et, et Valenciennes, il y a quand même. Euh... Donc on va. On va vous expliquer. Les règles de ce petit défi de petit fils de pute, euh, seulement là pour l'instant on doit donc faire des points euh, et, euh, pour pouvoir euh, ouvrir les portes, car euh, dans Origin il y a beaucoup de portes, surtout là où on va aller en fait, on doit traverser toute la putain de map. <rire> donc nous sommes actuellement en double stream sur euh, Gamer Connection et sur euh, YouTube euh, sur la chaîne à @touch59 ou euh, @touch59doche hein, vous pouvez lui dire euh, son blaze en italien il adore quand on vous l'appelez en façon italien ou en espagnol, espagnol. doche bah et en italien c'est quoi c'est c'est pareil ah, c'est un <rire> un peu mafieux comme ça ah ouais c'est plutôt ça moi j'aime bien voilà donc doche est-ce que tu veux te présenter Bien sûr, alors je me présente. <rire> non, bah moi ma chaîne elle est beaucoup différente de celle de Foris, donc vous pouvez trouver ma chaîne, c'est doge 59 tv là où il y a du contenu GTA, glitch, euh, astuce. Pour le moment. Enfin, pour le moment c'est vraiment ça et après ça va certainement dévier sur autre chose. T'as aussi, as aussi euh, précis, est-ce que tu as aussi ouvert une chaîne communautaire pour tous les tasseurs de putes qui veulent mettre des vidéos sur GTA 5 non pas pas oublier ah j'étais Exact, c'est multi ah, Tout sauf euh, sauf, euh, sauf pas du de glitch zombie. en fait. Voilà, pas de glitch. Non non, du zombie. Tout tout tout, je prends tout, vraiment tout, mais ouais. pas de glitch. Est-ce que tu ce que tu, -ce que tu prends après, de la merde tout, Non, je prends pas toute la merde non plus. Oh, t'es qui oh. <rire> Ah je vois ai parce que si tu prends tout, il y en a, ils vont t'envoyer de la merde. Hein. Non non, je prends pas les vidéos qui ont été filmées avec vos iPhones. <rire> <rire> non, je prends tous les, les vidéos qui sont à caractère troll fun, euh, donc les stunts aussi pour ceux qui, qui squattent GTA et euh, ben un peu de tout sur tous les jeux, c'est surtout ça que j'ai envie de préciser. Pour, euh, diver, pour, pour euh, diversifier le contenu de la chaîne Multigaming, enfin, c'est la chaîne communautaire qui est disponible dans la description de toutes mes vidéos sur ma chaîne qui est Doge59TV. Voilà. Voilà, Donc Nous vous invitons à aller voir sa petite chaîne de petits fils de pute et masse dislike surtout. C'est ouais euh... ouais, ouais, important, important parce que on fait les vidéos pour l'argent. Voilà, ouais. enfin, vas-y. La... De... Ouvre la... <rire> la porte là, foire là. Voilà. Ouais, mais et Attends, attends, ouf, tu vas gars, plus en ouvrir. C'est moi, moi qui vais tous faire. les ouvrir les autres. Ok, d'accord. Ah, fait... Tu me laisses finir ma phrase maintenant, d'accord D'accord. <rire> Non, en fait, je disais ça, c'est par rapport au nombre de commentaires massifs des personnes qui croivent que. que tu. bah, quand t'arrives à un certain nombre d'abonnés, tu, tu buzz, tu fais l'oseille sur Youtube, alors que c'est pas du tout ça. Je te jure. Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, gros, quand t'arrives à un certain ouais, nombre d'abonnés, les bien. gens, ils croivent que tu fais les vidéos pour l'argent, alors que. Ils croivent hein. Ouais, ils croivent, c'est ça. Ouais, ils croivent. Ils croivent Ouais, ça se dit Non. On s'en fout. <rire> bon. Les gens pensent à croire Va ça ça. Non, Les gens croient Ils croient Ils croyaient pas Ils, croient. ils, croient. ils, croient. ils croient. On s'en bat les couilles, d'accord Oui, on s'en bat les couilles bah, Les, les gens pensent à oui. à partir d'un certain oui. nombre d'abonnés C'est vrai que tu peux, tu peux faire de l'oseille sur Youtube D'ailleurs ça va être le sujet de conversation Durant ce défi de fils de pute de Spartiate Voilà donc euh, l'oseille sur Youtube Donc moi j'ai gagné euh, exactement 0€ et 0 centime Exactement sur Youtube donc c'est plutôt pas mal j'ai généré un petit peu de revenus, mais on n'est pas payé. En fait, je suis pas encore payé. J'ai pas encore été payé. Et donc, euh, moi aussi, j'ai une chaîne communautaire zombie. Mmh. D'ailleurs, vous commencez à en entendre parler. J'ai pas encore fait une vidéo. Je compte faire un facecam sur ma chaîne pour euh, faire promouvoir euh, pour faire promouvoir cette chaîne communautaire zombie. Qui donc, euh, elle ne. <rire> euh, merde, pourquoi j'ai pris les same moi Donc, euh, elle, par contre, il y a que du zombie qui sera upload dessus. Donc, euh, que ce soit des records, des montages des first room donc du no power, des, des world record mais toujours donc du contenu de la bonne qualité toutes les vidéos qui sont filmées comme dosh avec un iphone 4 c'est mort ça sera pas pris c'est hors mort. de question donc euh, de la bonne qualité si vous avez de la bonne qualité du bon contenu des bons petits montages tout ça allez-y proposer c'est la to play zombie donc, voilà, merci vous êtes déjà de et exactement oui en plus on est avec max Max qu'on remercie. Je sais pas si j'oublierai ou pas, essaye de me le faire rappeler vu que j'aurais parlé de toi. De mettre euh, le lien de ta chaîne dans la description parce que c'est Max qui a fait euh, le design de la chaîne au, au complet. Donc euh, au niveau euh, de, la, de la bannière, euh, <rire> la bannière, le logo. Donc euh, franchement franchement pour le coup il a fait vraiment un bon design aussi au niveau de le background Facebook, le background Twitter. Un bon design en plus il a fait aussi euh, il a fait aussi le nouveau background pour dosh 59 tv il a fait aussi celui de 100k donc il s'investit vraiment pas mal allez vous abonner à sa chaîne ça fait, chaîne ça fait plaisir c'est toi qui l'a fait max ouais. ouais putain oh t'es qui moi aussi Franchement, je suis pas contre dans ce style là, là pour euh... Oh mais bon bâtard je te dis t'es ralenti ici sa mère là ça pète les couilles faut faire gaffe faut faire gaffe mon petit dodge faut mais faire non, gaffe mais non t'es ralenti tu peux pas courir qu'au correcteur tu sais que fais gaffe grave. parce que à la 9 euh, à la 8 euh, t'as un petit fils de pute qui vient Ah bon on ah fait ouais, partir le, le toc ouais le panzer ouais mais ça va cool. ça va aller ça va aller on va l'enculer Ah donc en tout cas, je sais pas, t'as une communautaire elle a combien d'abonnés euh, Bah moi, il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui m'envoient des vidéos, comme je te disais tout à l'heure, donc forcément, elle a pas énormément monté, et puis j'ai pas encore fait des gros coups de pub dessus sur le groupe Facebook ou autre. Ouais. Mais elle a un peu plus de 650 abonnés, je crois. C'est pas 640. Euh, Ouais, c'est pas mal. C'est hein. pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, euh, oui, on est en train de dire, parce que avant j'ai coupé. Donc, si vous voulez, euh, petit background, petite image, petit truc comme ça. Allez, follow Max Art, donc M-A-A-X-Art avec euh, A-R-T-S. Allez, follow, demandez-lui. Il est sympa pour le coup, et moi je sais qu'il a été très patient. Surtout, ça, il a été très patient avec moi. Vas-y, Tosh, on va se partager en deux, ok Tu veux bien tourner ouais, devant le B23 je... et moi je vais tourner là, là. Oh Donc, euh, allez lui demander directement. Sympa pour le coup, je ouais, pense. Je, je, je hein. Max, je tu veux te dire. présenter peut-être ouais. Non, il s'en bat les couilles, il n'y a rien à foutre. Max, normalement, je dois faire un défi de spartiate avec lui. Mais en fait j'hésite un petit peu parce que comme je lui ai dit quand je vais le présenter il va faire salut moi c'est Max <rire> comme moi tu sais pour les présentations c'est voilà quoi Non oh non toi t'es fort quand même présentation Putain mais ouais après une journée de cours là ça se fait pas moi c'est pareil c'est samedi c'est oh oh oh attention derrière des fourrailles des fourrailles des fourrailles T'es sérieux toi, il faudrait que Bon, comme vous pouvez constater le mec, c'est en train de jouer en lutte avec moi. Ah le mytho <rire> Mais faut que tu tournes mon petit dosh non, je rapport, mais bien sûr que je tourne, mais moi j'étais en train de surveiller mon entrée qui est là Tu tournes enfin, je tourne en haut. Voilà je fais des 3-6. Bon, est-ce qu'on peut reprendre notre petit sujet de conversation sur l'argent de Youtube ah justement oui, parce oui. je oui, pense que c'est quelque chose qui doit intéresser pas mal de monde oui. et qui reste encore entre oui. parenthèses parce y a toujours oui. des petits abonnés qui croient que ah. on fait de l'argent C'est plutôt pas mal hein. ben Moi j'avais fait la vidéo en fait, une des dernières vidéos là où j'expliquais parce qu'il y avait pas mal de personnes sur une vidéo Là où j'avais présenté des, des codes DNS sur GTA qui disaient je que je faisais ça vraiment pour, euh, pour l'argent ou les vues ou autre chose alors que c'était pas du tout ça. C'est un site qui avait été balancé dans le groupe Facebook par une personne, je sais plus du tout c'est quoi le nom et moi j'en ai fait une vidéo parce que je pense que ça aurait pu servir vraiment à pas mal de monde. Et j'ai eu pas mal de commentaires qui disaient que justement l'argent, les vues, euh, le voilà. c'est du gros n'importe quoi. Alors je vais expliquer vite fait comment ça se passe la prends le la monétisation sur ma YouTube. Voilà, enfin, vas-y ouais, par contre, défonce-les maintenant que tu l'as s'il te plaît. Euh, pour revenir vite fait au... Ah non, non, non, non. La voilà, monétisation sur Youtube, c'est Ah vite, vrai tu l'es, tu l'es, tu l'es, vite, vite, vite, hey, tu l'es. Non, prends pas la bombe. Ah. Okay. Tu l'es, non. Tu l'es, tu l'es, vite. je vous explique après. Du tout, c'est fou. Ranime-moi! Ranime-moi! Je serais un de pute. Je, je je de pute. <rire> Alors, pour expliquer vite fait la rémunération de YouTube, parce que c'est vrai que quand on fait des vidéos, c'est rémunéré. Ça, Normalement, la rémunération, ça dépend des nets. parce que là, on va voir Panzer. Ta rémunération, le ouais. Panzer, il s'en pas les couilles. Il va arriver, il va t'enculer, bon, tu vas voir. Bon, moi, je vais expliquer vite fait la rémunération de YouTube, parce que je sais qu'il y en a pas mal à qui ça intéresse. Il y en a qui, qui croient vraiment des. Enfin... Que tu peux faire un gros billet sur YouTube alors que c'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, tu peux faire un gros billet, c'est vrai que tu peux faire un gros billet, mais il faut vraiment les abonnés qui suivent derrière. Ok, d'accord. Alors, le Panzer, il est là, je vous explique dans 10 minutes, les mecs. <rire> attends, parce que moi je m'en charge là parce que j'ai un. bataille okay. <rire> m'a Ah ouais, t'as ça toi Ouais, je vais peut-être le tuer là. Putain. Ah, attends, alors là déjà j'ai une tête de mort, est-ce que je peux la prendre Je vais te réanimer, tu vas courir ma petite gueule. Bon, il est mort le con là Non Non Alors, déjà, Il est mort il, suis... mort, il est mort, il est mort Ok d'accord Oh non, non, non Je te fais brûler direct Putain c'est la première fois que j'arrive à le fumer Avec le B23R Allez, allez, allez On va y arriver, on va la passer cette pute de manche On va la passer Parce que ces petits fils de pute là En fait Allez hop là j'ai plus de balles. Alors il y a des choses Oh oui, oh oui si on qui clignote là, cours Où ça <rire> Putain <rire> bon, pas mal. on va reprendre vite fait, euh, tu peux la reprendre. la rémunération de youtube euh, donc comme je disais ça dépend vraiment des networks donc les networks c'est quoi c'est juste les partenaires en fait donc moi personnellement c'est 8 et c'est pas vraiment c'est un bon network pour protéger vos droits mais c'est pas le meilleur en termes de rémunération et ça on peut pas le cacher de toute façon mais par contre pour vous protéger que ce soit sur vos droits donc sur les contenus appartenant à des tiers tel que les copyrights, droits d'auteur et toutes ces conneries-là, c'est vraiment l'un des meilleurs. En tout cas, c'est aussi le meilleur pour communiquer avec votre, euh, bah, votre chargé de. Je crois en plus qu'ils font de la pub, euh, non? WizDo. Oh, voilà, WizDo c'est vraiment l'un des meilleurs partenaire français bah voilà c'est un partenaire ce français ouais. Voilà. donc comme je disais la rémunération elle dépend du partenaire et si vous cherchez de l'argent sur youtube dans ce cas là prenez pas un partenaire français puisque en partenaire français il, fa il va falloir déjà dans un premier temps être déclaré comme auto-entrepreneur la chose vraiment la plus chiante du monde puisque là c'est comme si vous créez une entreprise et toutes ces conneries là c'est vraiment de la merde et puis vous allez payer vos charges patronales sur ce que vous touchez est sur ce youtube qui... Pour les joueurs de zombies, il y en a qui connaissent une fille qui jouait Lady Girl. Lady Girl, c'est ce qui lui est arrivé, elle était chez Wizdeo et à cause de Wizdeo, elle a arrêté YouTube. Parce que justement, ouais, dans elle avait pas est de rémunération et elle il... euh, voilà, pas eu envie de refaire une chaîne, je pense, mais elle s'est fait baiser par Wizdeo. C'est petits fils de pute. Bah, pas... non, franchement, Wizdeo, c'est fr... vraiment bien. C'est vraiment bien dans le sens où ça te protège bien. Et moi, franchement, de ce côté-là, j'ai vraiment pas à me plaindre. C'est que bah, dès que j'ai un problème, il y a quelqu'un qui est là, tu vois. Bon je me suis fait doser, ouais, normal. Dès que j'ai un problème, il y a quelqu'un qui est là pour répondre à, à ma question, il y a toujours euh, bah, le... la UISDO... La meuf de Wisdeo en fait. Voilà, je vais pas citer son nom ou autre, mais il y a toujours une meuf qui est là pour. Enfin une meuf ou un mec, une personne qui est là pour euh, vous rediriger vers euh, la bonne chose. Et pour éviter vraiment le, la grosse, euh, le gros truc sur Youtube. Enfin, voilà, bah... je peux pas. réanime pas si tu peux pas. Hein. Ouais, vas-y vas alors au niveau de la rémunération de youtube je vous explique qu après quand fourris sera mort non non non je veux pas mourir je veux pas mourir meurs pas meurs pas mais jette pas des gros tu fais des rampants non je veux pas mourir je vais prendre ça bien. là bas ouais, et c est c est je vais les enculer crème. ces ouais. petits fils de pute <rire> Voilà alors je vais revenir sur la rémunération YouTube. YouTube, donc comme je disais le vidéo c'est pas celui qui va vous rémunérer le mieux Je pense que celui qui rémunérera le mieux sera un partenaire qui soit pas français Donc pas moi de... par exemple je suis chez Machinima et mon, mon CPM actuel il était de 6 euh, et quelques Donc ce Rien qui fait à peu... Ab... Ah ouais bah moi je connais pas du tout vous voyez donc, par exemple le cpm le c'est CPM, la... la monétisation donc là foris il disait qu'il était à un cpm de 6 donc ça fait 6 dollars de cpm et son contrat initial parce qu'il y en a plein qui pensent que le cpm c'est ce qu'on va toucher non le contrat initial c'est par exemple pour foris ça doit être 60% donc c'est 60% des 6 euros voilà enfin des ouais 6€, parce que et y a en... de y'a de oh non. Tâche Putain, il s'est fait enculer devant moi, -moi, moi. Bon, vas-y, ça ouais, va. va. En fait, le CPM c'est le Attends, parce qu'on le... va arrêter. C'est pas le terme exact de CPM, mais Balance une partie comme ça là, vite mode in Crime là, oui, et puis voilà, oui. on se met bien là tant que moi je suis oui. en live. attends, moi, moi je, peux je peux faire Oui. Truc, moi. Je, je suis version... On va se refaire une partie, mais en tout cas pour le défi ce... de Spartiate sur YouTube. YouTube ma chaîne Fils de pute de dosh, c'est terminé. Voilà. C'est qui C'est terminé sur ma chaîne, c'est terminé. Le, de okay, le défi de fils de pute il est terminé, merci à tous d'avoir regardé, merci à tous d'avoir participé Et nous on va continuer, on va refaire une partie okay. parce qu'il y a un petit okay. débat sur euh, l'argent de YouTube donc Et euh, bon, on vous invite euh, d'aller euh, sur le live euh, mais que vous ne pourrez pas voir parce que vous êtes dans le passé <rire> <rire> non, A bientôt, merci d'avoir regardé Tchou